Alors en 2014, j'ai fait une euh, vidéo qui était récapitulative de beaucoup des concepts qui sont euh, dictés ici, dans les autres cours, euh, donc dans, dans, les, dans les cours du début euh, qui sont sur cette chaîne YouTube. Et euh, finalement, ça m'a semblé intéressant de remettre, de recycler ce cours, parce que finalement, les fondamentaux sont toujours là, il est toujours intéressant, et de le partager avec vous, parce que c'est une version un peu plus longue, et un peu plus riche avec plus de conseils plus de plus d'exemples de, plus de voilà un peu plus approfondi donc vous pouvez très bien vous débrouiller avec les, les premiers cours qui sont très très courts avec euh, des, des vidéos de 2 à 5 minutes à chaque fois et puis celui-là si vous avez un petit peu plus de temps ou si votre trajet en train est un peu plus long ben vous pouvez appuyer sur play et écouter ça et vous ne perdrez pas votre temps alors c'est à compléter avec le reste bien entendu et puis c'est surtout à mettre à jour avec bien entendu les nouveautés comme la vidéo sur la bm que euh, j'ai pré fait précédé euh, que j'ai rajouté euh, dans ce cours également euh, mais bon voilà avec ça vous avez l'essentiel des fondamentaux euh, en une seule vidéo Alors, le titre de ma présentation, c'est Le contenu web historique, constat et avenir. On va parler euh, de l'évolution de l'utilisation du contenu web, du contenu digital, et euh, de la façon dont il est bien ou mal utilisé, et de mes recommandations à ce sujet. Je suis Yann Gourvenek, DG et fondateur de Visionary Marketing, qui est une agence, en, entre autres, dédiée au contenu digital. Euh, domaine dans lequel j'ai une expérience eh d'environ une, une vingtaine d'années, depuis le début de l'Internet. Alors au programme aujourd'hui, nous allons surtout nous appesantir sur les enjeux stratégiques du contenu digital, à l'inverse des enjeux tactiques, et pour cela nous vous renverrons vers notre ouvrage « La communication digitale expliquée à mon boss » qui traite de ces points en détail. Donc nous allons nous apesantir sur l'historique, l'évolution et les tendances, « Visionary Marketing » C'est un site web qui existe depuis 18 ans, mais c'est aussi une agence créée euh, en ce moment même au sein d'une euh, agence plus grande qui s'appelle Effiliation, donc je fais partie du groupe Effiliation, et cette agence euh, est dédiée à quatre choses principales, euh, le conseil et formation avec la transformation digitale et la formation digitale, le contenu et la performance avec le contenu digital et marketing automation. Et notre slogan, notre devise, celle de l'influence à la performance, euh, qui euh, s'inverse par rapport à l'affiliation, qui lui fait de la performance à l'influence. Et puis je renvoie euh, également à l'ouvrage que j'ai coécrit avec Hervé Cabla, La communication digitale expliquée à mon boss, qui sert un peu de toile de fond à cette présentation et à tout mon travail. Également, euh, l'ouvrage précédent de 2011, la, Les médias sociaux expliqués à mon boss, euh, expliqués à mon boss devenant également une collection chez Kawa Edition euh, dont je suis co-directeur avec Hervé Cabla. Alors l'agenda du jour, il est simple. Contenu web, on, nous allons faire une introduction, nous allons redéfinir et redé, redéclarer le, le contexte euh, du contenu euh, sur le web. Puis je passerai à 10 et 1 constats autour du contenu basé sur mon expérience terrain et notamment mes 10 années euh, de direction digitale notamment chez un grand opérateur français et puis euh, je ferai une conclusion euh, euh, qui euh, à destination de nos amis euh, responsables de marque le contenu digital, tout d'abord euh, une petite introduction euh, et une confession personnelle euh, une, une constatation personnelle c'est que les créateurs de contenu sont souvent absorbés par euh, eux-mêmes et euh, qu'il est difficile parfois de s'extraire de euh, cette absorption, et c'est un travers dans lequel tombent aussi les marques, on le verra tout à l'heure. Et c'est un, un garde-fou qu'il va falloir garder en tête jusqu'à la fin euh, de cette présentation, euh, car, euh, euh, bien entendu, euh, ce n'est pas comme ça qu'on fait, euh, d'abord qu'on se fait respecter euh, en termes de contenu, qu'on établit une... Une, un respect d'auteur parce que pour être respecté comme auteur il faut aussi s'intéresser beaucoup aux autres il faut lire beaucoup il faut absorber et il faut éviter de rentrer dans une boucle infernale qu'on verra tout à l'heure c'est un peu ce que j'appelle les, les zombies du contenu marketing alors le contenu web euh, bah c'est pas nouveau là j'ai sorti un vieil exemple de 96 un site que j'avais développé pour Unisys, qui s'appelait le baromètre de la banque sur internet internetbanking.com, en Angleterre, et qui servait à nous positionner sur le marché de la banque sur Internet. Alors, ce site n'était pas bien joli euh, aux critères et aux, à l'aune du design de 2014, mais euh, à l'époque, c'était le nec plus ultra. Il a été un peu déformé par archive.org, donc euh, forcément, il est encore plus laid que ce qu'il pouvait être. Euh, mais c'est pas très important qu'il soit beau ou qu'il soit laid, c'est surtout qu'il avait un contenu très riche, qui permettait de positionner Unisys à l'époque sur son marché de la banque sur internet en s'établissant comme un véritable expert en définissant euh, l'autorité, hein, c'est un terme qui est très important aujourd'hui, de l'auteur. L'auteur étant la, la marque en l'occurrence, et les gens qui constituaient ce département. Euh, le marketing des contenus, donc moi j'appelle ça marketing des contenus, content marketing en anglais, en français, vous entendrez beaucoup le terme de « brand content » ou « branded content » si on veut être plus correct d'un point de vue grammatical. Euh, je préfère ce terme de « marketing des contenus » que de « brand content » qui est un peu mystérieux. marketing des contenus, on comprend bien, c'est comment réaliser son marketing au travers des contenus. Et ce marketing des contenus, ben, il a suivi une courbe de digestion des technologies qu'on décrivait dans les médias sociaux « expliqués à mon boss », qui est la même pour euh, que ce soit les technologies ou toutes les innovations à croire que 10 ou 15 ans sont, le, je dirais, l'aune à laquelle se mesurent les sociétés et les hommes. Et il y en faut toujours une phase de d'opposition, d'hypothèses négativistes et positivistes, et ça sert à rien, ça sert à tout, et qui sont en général ni une bonne, ni l'une, ni l'autre. Et puis une zone grise, que j'appelais une zone grise de digestion, qui, qui prend toujours à peu près 10 ans. Et puis, au bout de 10 ans, la rupture s'installe, et aujourd'hui, on peut véritablement dire que le contenu web est quelque chose qui s'instaure dans toutes les entreprises. Euh, il y a à peu près encore 6 euh, ou 7 ans, quand on lançait ce genre d'initiative, euh, même dans les grands groupes, on entendait dire « oui, mais on n'est pas le Figaro ». Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Euh, je pense que la, la connaissance du web s'améliore un temps soit peu, et qu'aujourd'hui, euh, au moins, on comprend. Que le web fonctionne avec du contenu et que ce contenu n'est pas forcément euh, limité à quelques flash euh, ou quelques images qui tournent euh, surtout en boucle. Surtout depuis que flash est moins à la mode, euh, grâce à Dieu. Alors, le contenu de marque, vous allez me dire, euh, c'est donc nouveau. Ben, en fait, euh, pas vraiment. Si on remonte euh, un peu à la nuit des temps, au début du siècle, dit euh, au début du 20 XXe siècle, on va trouver... Euh, et, et c'est probablement pas d'ailleurs le premier exemple, bon, enfin c'est celui le plus, le plus emblématique. Euh, L'exemple du, du, du guide Michelin. Alors, Michelin commençait même avant en 1908 avec son bureau d'itinéraire. C'est un peu Google Maps avant l'heure. On téléphonait un, un, un centre d'appel et puis vous avez des gens qui, qui vous calculaient votre itinéraire. C'était assez sophistiqué. Et, et donc, euh, ils sont passés ensuite au guide Michelin que vous connaissez. La démarche était simple. Si euh, je veux vendre des pneus, je vends des voitures. Si je veux vendre des voitures, il faut que les gens se promènent. Donc, je vais leur donner des raisons de se promener. C'est une sorte de billard en trois bandes. Et ça, c'est un, une métaphore que vous pouvez vous utiliser dans les entreprises si on vous dit « Mais pourquoi il faut faire du contenu qui n'a rien à voir avec mon produit ?» Mais vous pouvez expliquer. « Monsieur Michelin, il ne date pas d'aujourd'hui, il date pas du web. C'est quelque chose de vieux. » Mais c'est pas parce que c'est vieux que c'était pas intelligent. Et puis euh, André Michelin, dans 1920, il s'est même aperçu que son guide, euh, il était pas valorisé. Euh, il allait dans les, dans un restaurant et puis euh, il, il découvrait son guide qui servait de, de cale à une table bancale ou une chaise bancale, je sais plus exactement. Et quand il a vu ça, il s'est dit bon. Euh, si ça n'a pas, si, si, si ça n'est pas payant, ça n'a pas de valeur et donc il, il a décidé de le faire payant et donc euh, sur le web là on va voir peut-être une différence par rapport à ça euh, mais euh, je dirais c'est une, une remarque qui est importante euh, on voit dans certains dans certains domaines euh, des entreprises, des consultants qui font payer le contenu. Notamment, euh, j'ai vu ça récemment, euh, pas plus tard qu'hier, un consultant qui sortait une euh, une lettre d'information sur les paiements en ligne, bigrement intéressante. Il compilait toute l'information sur les paiements en ligne, ce qui fait gagner des heures, à des heures. Et cette, euh, cette lettre d'information, euh, j'en lis pas des milliers, mais celle-là, je la lis très précisément parce qu'elle est vraiment très très utile et très bien fichue. Et aujourd'hui, eh bien, euh, il a fait payer. Euh, c'est une, une démarche finalement pas très éloignée de ce que fait André Michelin il y a un siècle alors il allez me dire, ça si le contenu de marque est pas nouveau, au moins j'ai un truc sur lequel je vais vous coincer c'est le contenu généré par l'utilisateur parce que ça c'est nouveau hein, d'ailleurs Time Magazine en 2007 alors marqué 2007 c'est déjà plus tout à fait aujourd'hui hein, ça fait déjà 7 ans et donc Time Magazine avait euh, affiché euh, que euh, la personne de l'année, c'était vous, c'était l'utilisateur, c'était l'utilisateur qui créait le contenu. Et ça, on, on pourrait croire que, que c'est nouveau. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Si on, on se repenche sur euh, le, la une de l'Express en 1999, eh bien, l'homme de l'an 2000, c'était déjà nous. C'était exactement le même principe. Ils avaient collé euh, le même. Euh, miroir en première page pour que vous voyez et pourquoi c'est tout simplement euh, que euh, le euh, dès, les, dès, les, dès cette époque en fait l'Internet emportait déjà euh, la, la capacité de parler au monde entier et simplement la technologie n'était pas encore aussi conviviale qu'aujourd'hui ce qui, qui s'est amélioré c'est euh, les outils qui vont avec ça et puis surtout la masse des utilisateurs le principe est pas spécialement nouveau mais le, le, comment dire, la portée et les outils et la, la, la, le, le caractère abordable des outils euh, s'est accru de manière considérable. Alors, vous allez me dire, ok, je ne vous ai pas coincé sur l'UGC, mais je vais vous coincer là maintenant parce que les nouvelles techniques de marketing où on essaye de transformer le client en ambassadeur de la marque, ça c'est nouveau. Euh, je dirais, euh, s'adresser aux consommateurs de façon euh, plus respectueuse, euh, en euh, comment dire, en s'intéressant à lui avant de s'intéresser à, à nous, etc. Ça c'est complètement nouveau. Euh, bah Pas vraiment en fait. Euh, déjà, il y a des gens qui ont théorisé là-dessus, et notamment euh, en, en France, d'ailleurs c'est parti de France, des, en général, les mouvements euh, assez euh, proches euh, des sociologues français, euh, comme a fait euh, en France, et notamment c'est notre ami euh, Bernard Kova qui a lancé euh, ce terme de néo-marketing, c'était en 92. Euh, puis il y a eu une relance du. Euh, son livre a été euh, republié il y a 2-3 deux, trois, deux, trois ans euh, sous le terme de Neo Marketing Reloaded, euh, parce que c'est un livre excessivement d'actualité. Mais alors si on se penche sur le marketing de l'Internet, euh, proprement dit, il y a un document fondateur qui s'appelle ClouTrain, le Cloutrain Manifesto, Clue Et je suis encore euh, effaré de voir euh, qu'en 2014, euh, près de 20 ans après les débuts de l'Internet, près.. Euh, ce bouquin il date de 99 donc il a, il a 14, euh, 15 ans maintenant et que 15 ans après euh, la sortie de Cluetrain Manifesto eh bien euh, il y a encore des gens qui découvrent, des marketeurs qui découvrent ces 95 thèses du marketing euh, dédiées euh, alors à l'internet et entre nous euh, les marketeurs qui ne sont pas dans l'internet, feraient bien de le lire aussi euh, qui sont euh, les règles de base du contenu, du, du contenu web parce que euh, euh, le contenu web, euh, il commence par s'intéresser à l'utilisateur, il commence par cibler, non pas cibler justement, j'aime pas trop ces termes, euh, ces termes euh, militaires qui ont été dénoncés par euh, euh, Tarahun dans le Pinko Marketing d'ailleurs, de façon euh, fort pertinente. Il s'intéresse euh, à ce qui intéresse l'utilisateur, c'est ce qu'a fait Seth Godin en, dans son bouquin euh, Unleash the Ideal Virus, où il a carrément euh, donné le livre pour euh, que les gens le partagent parce que, euh, en créant un, un des premiers buzz de l'histoire de l'internet, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Il, il s'est mis à le vendre sur Amazon, et il est resté numéro un des ventes dans ce domaine pendant de nombreuses, de nombreuses années. Alors, je ferai référence également à notre, au blog notre fameux blog de notre ami François Laurent, « Marketing is dead ». Euh, bon, le marketing n'est pas mort en fait, il est simplement euh, renaît. Et puis le Web 2.0 a donné certainement un grand coup de boost. On a même eu dans les années 2007 hein, euh, des, des, des, comment dire, des grandes théories sur le, le crowdsourcing avec Wikinomics. Mais mm, je vous invite à lire mon blog sur blog.visionarymarketing.fr euh, ou tapez simplement blog et visionary marketing, vous le trouverez dans Google. Et bien, euh, de nombreux articles... Euh, Remettre au goût du jour euh, ces théories de crowdsourcing, de, de co-création, de création en commun, de marketing collaboratif, plusieurs noms euh, pour ça, différentes théories, différentes façons de, de l'implémenter, mais très à l'ordre du jour, euh, et puis le fameux néo-marketing. Donc tout ça c'est pas nouveau, mais alors bon, alors là vous allez me coincer, le community management ça c'est nouveau, et là ben, non non plus, je vais vous ramener également euh, au basique qui sont euh, le fameux livre « Net Gain », en français c'est « Bénéfices sur le net » de Hegel and Armstrong, qui décrit, euh, qui décrit des, des fondements du contenu marketing et de, euh, de l'animation la, de, de communauté. Attention, ne dites jamais « gestion de communauté ». Le terme de « community management » est un terme que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs. Je vous renvoie également au... Au texte qu'on a écrit là-dessus avec Hervé Cabla dans la communication digitale expliquée à mon boss et dans la, des médias sociaux expliqués à mon boss, ce terme de, de comment dire de community management en fait est un peu euh, vous induit le, le monde en erreur parce qu'on ne gère pas des communautés. Euh, D'abord, la plupart du temps, on n'en a pas. On, on, on cherche à savoir si on en a. Euh, les entreprises ont des clients, ça c'est bien d'ailleurs, des fois ils ont des clients fidèles. Ça ne suffit pas pour avoir une communauté, pour avoir une communauté et, et pour que vos clients vous aiment, eh bien il faut d'abord les aimer. Alors comment on fait pour pour pour susciter une communauté, pour animer une communauté Je répète, on ne la gère pas. Eh bien, déjà il faut qu'à la base il faut y ait une passion, un intérêt commun. Et donc tout ça, vous allez devoir le mapper sur votre stratégie de contenu web. Quelles sont les passions, quels sont les intérêts communs que partagent mes publics Et si mes publics partagent cet intérêt commun, eh bien, il y a une petite chance pour que j'arrive à créer une communauté. Et attention, c'est pas facile. Alors après, il y a une autre, une autre caractéristique d'une communauté, c'est l'entraide. C'est que dans une communauté, eh bien, les gens vont pas hésiter à traverser la rue pour tendre la main à quelqu'un et le et lui prêter main forte pour, pour ceci ou pour cela. Et puis, et cela est souvent oublié par les entreprises, donc raison de plus pour, l ins, pour y insister, pour insister lourdement sur ce point, c'est qu'une communauté ne peut se concevoir sans bénéfice mutuel. Donc une communauté qui serait uniquement centrée sur la marque à son propre bénéfice et pour son propre intérêt, euh, n'aurait aucun intérêt, ni aucune chance de vivre, ni de survivre. Alors, pour animer, et non pas gérer, une communauté, que faut-il faire Selon Hegel et Armstrong, il y a trois choses à faire. D'abord, il faut planter, Donc, c'est-à-dire il faut initialiser, il faut commencer à remplir, c'est un peu comme les élections en Corse, il faut remplir les urnes, avant l'élection. Donc faites euh, comme nos amis de Wikipédia, les amis de Wikipédia, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas mis un Wiki vide en ligne en laissant les gens collaborer, et puis hop, un miracle est apparu, et tous les gens se sont mis à remplir des encyclopédies tout seuls. Pas du tout. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà... Ils avaient une, une encyclopédie qui s'appelait Newpedia, qui est qui ratée, j'en vois sur Internet, sur YouTube, notamment, il y a plein d'interviews de Larry et sur ce sujet... Et puis, euh, en fait, un jour, euh, comme euh, Newpedia était en train de boire le bouillon, Larry Sanger euh, euh, qui a suggéré de travailler avec euh, Ward Cunningham, qui a, qui a inventé le wiki euh, euh, très longtemps, je crois, c'était en 1997, je crois, et donc euh, d'utiliser ce, cette nouvelle technologie pour, pour partager ces articles de... De, de l'encyclopédie et, et peut-être essayer de la finir ensemble, et c'est exactement ce qui est arrivé. À partir du moment où vous aviez 30 000 articles en ligne, et eh bien vous étiez très bien référencé dans Google. Si vous, vous souvenez, en 2004, on trouvait toujours Wikipédia en premier, mais d'ailleurs on le trouve toujours en premier, d'ailleurs, souvent, parce qu'il y a tellement de contenu. Et donc là, l'entraide le, des utilisateurs, elle s'inclut aussi dans un bénéfice mutuel, c'est que si je vais sur, euh, sur Wikipédia, et eh bien j'ai une chance en contribuant d'être aussi, au travers de mon travail, numéro 1 dans le moteur de recherche Google. Donc le bénéfice, il est concret pour l'utilisateur. Et le fait d'avoir planté, bien, fait que vous allez pouvoir ensuite animer au quotidien, inciter, et c'est ce que Hegel et Armstrong appellent arroser, hein, c'est la métaphore du jardinier, ils appellent ça, c'est en anglais, c'est « seeding, feeding ». Et la troisième qui est élaguée. C'est exactement comme ça qu'a fait Wikipédia. D'abord ils ont planté, ensuite ils ont animé et incité et puis pour finir et vous verrez d'ailleurs c'est très bien fichu euh, essayez d'écrire des bêtises sur Wikipédia, vous verrez qu'elles seront souvent et rapidement corrigées euh, par un utilisateur qui viendra vous tirer les oreilles en disant que ce que vous avez écrit n'est pas suffisamment fondé n'est pas bon, n'est pas euh, n'est pas, euh, comment dire, soutenu par les faits etc. Alors, les médias sociaux, donc, euh, eux, ne sont pas nouveaux-nouveaux euh, par rapport à ça. Hein, ils, ils permettent, euh, comment dire, de, de s'adosser aussi sur euh, ces effets de communauté pour euh, créer du contenu et partager ce contenu. Donc, on peut s'adosser sur, euh, dans certains cas, on peut créer des, des communautés soi-même, c'est des fois plus difficile et puis des fois on peut s'adosser sur des choses existantes. Et vous voyez d'ailleurs que euh, LinkedIn en ce moment est en train de devenir un très très fort contributeur au contenu. Alors après il y a contenu et contenu. Facebook c'est plus B2C et LinkedIn c'est plus B2B. Ce sont deux exemples qui sont véritablement euh, euh, complémentaires et je dirais un peu opposés. Euh, c'est deux façons de voir le contenu différent. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, Enfin, peut-être un peu, mais en termes de, terme de profondeur, mais, mais, mais en termes d'efficacité certainement pas. Euh, simplement à gauche, vous allez avoir beaucoup plus de cyberbabillage et à droite, vous allez avoir beaucoup plus de contenu riche avec euh, euh, des, de la recherche, avec des, des faits, avec des chiffres. avec euh, voilà. Donc c'est des démarches un peu différentes, euh, mais qui vont, euh, qui vont se compléter. Alors, avant on a vu comment créer une, une communauté, euh, ou plutôt comment la susciter, comment l'animer, comment éventuellement la supporter et voir qu'il y a des tactiques qui vont être un petit peu différentes selon euh, les médias sociaux. Pour cela, vous pourrez voir aussi sur euh, amonboss.com, euh, les médias sociaux expliqués à mon boss ou la communication digitale expliquée à mon boss, vous aurez, euh, vous aurez beaucoup de, de, de tactiques. Mais avant de rentrer dans ces tactiques, il faut penser à sa stratégie. Avant de savoir comment on va faire les choses, il faut savoir pourquoi on les fait. Alors ça paraît bête, et puis des fois c'est pas forcément idiot non plus de commencer par faire les choses, et puis de s'apercevoir que c'est pas très bon, et puis de corriger le tir. C'est pas très grave. Simplement il faut penser toujours quand même, à un moment donné, à revenir aux fondamentaux, et notamment de savoir quel est votre ADN. Alors ça a l'air idiot, mais en fait toute la question est là, et je dirais, c'est à 99% là que les marques se ratent, parce qu'elles oublient ces 5 minutes de réflexion, ça vaut pas plus, 5 minutes, qui vont ensuite guider votre contenu, euh, guider sa stratégie, et guider ensuite toutes les tactiques qui ont découlé. Donc avant de sauter sur la page Facebook, sans réfléchir et sans comprendre qui vous êtes, prenez un peu de recul, et demandez-vous quel type de marque vous êtes. Et attention, tout ça c'est... C'est valable depuis l'indépendant jusqu'à la multinationale dans 120 pays. Il n'y a aucune, aucune notion de taille ou aucune interdit ici. Il y a des gens qui arrivent à créer des marques très importantes en étant tout seul. Regardez Loïc Lemer et il est tout seul. Enfin presque. Ou Kikawasaki, il est tout seul. Voilà. Donc il y a des gens qui arrivent à créer des marques, tout seul. Donc ce n'est pas une question de taille. Par contre, ce qu'on va, qu va avoir, c'est des ADN de marque. Tout le monde, en fait, aime se voir soit comme une marque aimée, soit comme une marque sensible. Alors c'est un petit peu moins présent aujourd'hui parce que les gens ont un peu moins peur des réseaux sociaux, quoi que, quoique. Au début des réseaux sociaux, c'était ça qui sortait surtout. On avait peur d'être critiqué. Ça reste toujours un peu en fond de, en fond de, en fond de coup. Hein. Toujours cette crainte d'être critiqué avant d'avoir fait quelque chose. Mais en fait, euh, les marques sensibles, euh, ben, ce n'est pas la majorité, mais vous avez des marques qui sont euh, particulièrement exposées, les, les marques qui sont dans la santé, la sécurité, l'enfance, euh, le traitement des déchets nucléaires par exemple, si vous voyez la marque à laquelle je fais allusion. Donc là, effectivement, euh, la dernière chose que vous allez chercher à faire, c'est à créer de l'engagement euh, sur des choses... Euh, comment dire, insignifiante, il va falloir au contraire créer du signifiant et de l'explicatif et être plus, beaucoup plus dans le didactique et rassuré. Donc on n'a pas forcément un, utilisé un recours et débridé aux médias sociaux, vous allez peut-être d'abord commencer par faire du didactique avant d'intégrer, avant je dirais, les discussions, et puis les discussions, vous allez les engager avec des gens raisonnables et... Et, et qui vous allez peut-être effectivement accepter la contradiction il va peut-être falloir l'accepter il va falloir accepter la, la contradiction mais avec des gens qui sont rationnels pas avec des gens qui sont dans le militantisme des zélotes cela vous n'arriverez jamais à discuter avec eux c'est pas possible ils sont dans le militantisme mais vous allez donc peut-être moins chercher le dialogue hein donc il n'y a pas d'obligation au dialogue dans ce domaine là puisque si le dialogue se transforme en bataille de chiffonniers il vaut peut-être mieux éviter les marques aimées, euh, donc, euh, bah, là non plus, il n'y en a pas énormément, euh, parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que, euh, bah, parce que les marques aimées, euh, bah, c'est pas donné à tout le monde d'être une marque aimée. Et puis, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, des marques aimées, euh, ben, je vais prendre comme euh, Nutella, par exemple, eh bien, euh, euh, ont des, alors c'est peut-être un des rares cas où les communautés se créent tout seules. Effectivement, vous avez des communautés... Euh, ou euh, qui se crée autour du Nutella et, et Ferro Rocher n'y est absolument pour rien. Ça s'est créé tout seul parce qu'il y a des gens qui adorent cette marque. Et puis en même temps, euh, ça fait peur aussi parce qu'une marque aimée, ça peut vite devenir quelque chose de critiqué, euh, passer rapidement de, de l'un à l'autre. Et Nutella n'y échappe pas Allez sur YouTube et taper le nom de la marque et vous verrez que la vidéo la plus vue est la vidéo d'un utilisateur qui vous montre comment séparer l'huile de palme de euh, du chocolat en mettant le pot de Nutella sur un tableau de bord de voiture surchauffé à Marseille et vous allez voir que c'est assez impressionnant et d'ailleurs j'ai remarqué une chose, c'est que même si cette vidéo n'a fait que 2 millions de vues euh, j'ai encore vu personne euh, même qui ne l'avait pas vue, qui ne savait pas qu'elle existait voilà. donc ça, ça a fait parler de soi c'est typique de ce qu'on appelle une démarche de bouche à oreille donc les marques aimées euh, tout le monde n'y est pas, et c'est pas forcément la la, comment dire, la démarche la plus facile, puis c'est pas forcément non plus la, là qu'on va avoir les démarches les plus proactives, puisque ce sont les fans justement qui vont euh, être euh, aux manettes. Alors on a vu aussi des cas, euh, on l'a vu dans l'aérien, où, où des, des, des ambassadeurs de la marque aussi euh, étaient bien soignés, et bien, bien, comment dire... Euh, animés par, par la marque, qui les remerciait de leur fidélité, et puis euh, on voyait euh, une personne, où, bon, ce sont des faits isolés bien entendu, mais ça arrive, euh, profiter, de le, profiter de la situation pour abuser euh, abuser de la marque, et mal se comporter dans les avions, ça on l'a vu aussi. Donc euh, des fois c'est pas forcément toujours facile d'être aimé, mais je vais vous rassurer tout de suite, parce que la plupart des marques ne sont pas là. La plupart des marques, on les trouve sous les deux premières catégories. C'est les catégories qui seront euh, sous le radar. Et ça, c'est la grosse, grosse, grosse majorité. Surtout si vous êtes une PME. Vous allez vous trouver, euh, vous allez publier des choses, vous allez écrire des choses. Et en fait, vous croyez qu'il y a des tas de gens qui vont publier, notamment sur les fameuses vidéos virales. Hein, ben, On va faire un buzz. Hein. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez... Euh, peu de partage et à moins de mettre la vidéo sur la page d'accueil du site web en la mettant en déroulé en boucle, et eh bien, il se passe pas grand chose. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est justement euh, utiliser euh, de l'énergie et de l'imagination pour pouvoir sortir du cadre. Eh bien, on, on a vu le fameux cas euh, de, de du Blender Blendtec une marque de blender B2B parce qu'ils ne vendent que dans les cafés et les restaurants américains B-L-E-N-D-T-E-C -e et Blendtec s'est établi sur le marché comme un leader au travers d'une série vidéo réalisée par son patron Tom Dixon que vous pouvez retrouver sur internet le, le titre c'est « Will it blend ?» Et euh, en fait, euh, ce qui a fait connaître Blendtec, c'est le jour où Tickson euh, a décidé de montrer euh, qu'il pouvait, avec le, la puissance de son appareil, euh, mé mélanger absolument n'importe quoi, y compris des iPhones et des iPads, c'est assez saignant d'ailleurs, je vous invite à le voir. Bon, on peut-être pas, pas bougé d'aller jusque là. Euh, des fois, simplement en rajoutant, en changeant un peu le ton... Euh, qui, euh, avec lequel vous vous adressez aux clients, qui est souvent dans les entreprises un peu empoulé, un peu en, un peu com euh, comment dire, euh, un peu trop guindé, un peu trop rigide, et eh bien euh, simplement en parlant le langage euh, des, des êtres humains, vous allez euh, sortir du cadre en vous rendant euh, beaucoup plus agréable à vos auditoires, euh, à vos écosystèmes, et alors ça notamment dans le B2B. Et notamment euh, donc, toutes les marques qui se croient dans le B2B, euh, qui se croient immunisées au contenu web, en fait, commettent souvent des erreurs parce que c'est souvent là en fait qu'au travers du contenu web, on peut sortir le plus du cadre et, et réaliser euh, les meilleurs scores. Alors fonctionnellement, fonctionnellement, eh bien, euh, vous avez beaucoup de marques, on va retrouver euh, ça dans euh, toutes les marques qui sont. Euh, Très, très orienté sur l'efficacité, euh, euh, l'efficacité du service j'entends, euh, les télécoms, euh, la banque et l'assurance, euh, sur le e-commerce, euh, là où on va pas, euh, les utilisateurs vont pas, euh, comment dire, s'extasier comme sur Nutella, mais ils vont, euh, alors c'est pas qu'ils aiment pas la marque, hein, ils peuvent avoir une très bonne opinion de la marque, mais ils vont surtout s'en souvenir le jour où ça marche pas, il euh, n'y a qu'à voir sur Twitter, c'est incroyable le nombre de gens qui tweetent le jour où leur téléphone ne reçoit pas le signal. Par contre, ils ne tweetent pas qu'ils ont reçu le signal toute la journée quand c'est le cas. Et donc, euh, ce sont des marques qui sont beaucoup plus vulnérables en termes de community management. C'est là qu'on va trouver le, le community management au centre des préoccupations. Euh, avant de faire quoi que ce soit, on va travailler ses process, son social CRM, on va, on va faire en sorte que tout le monde ait une réponse au bon moment, euh, bonne, euh, le plus rapidement possible. Pour le remettre dans le circuit du CRM, hein, je vous enverrai sur mes, mes diverses euh, présentations sur le sujet du social CRM, qui à mon avis est un sujet euh, qui est mal traité, parce que c'est pour moi avant tout un, un sujet de CRM et pas un sujet de social. Alors, Je renvoie aussi à d'autres ouvrages très intéressants, notamment les deux ouvrages de Daniel Beau, « Brand Content » et « Brand Culture » le dernier 2012 euh, sur le brand culture euh, qui est euh, qui lui va, va un cran plus loin et euh, donc vous, vous incite à sortir simplement de la production de contenu pour créer un véritable environnement culturel et ça vous pouvez le réaliser pas seulement dans les magasins Nike, hein, vous pouvez aussi le réaliser sur vos sites web, sur vos blogs, créer des des communautés, euh, ou susciter plutôt des communautés, ou les fédérer, euh, tout bêtement, euh, avec des choses qui sont simples et basiques, qui sont, euh, je dirais, du, du bon sens, hein, que je vois rarement appliquées malheureusement sur le terrain. Euh, vous avez créé un blog, vous avez créé un site, vous avez créé des contenus, mais avez-vous pensé à relier euh, les utilisateurs au travers d'événements euh, même ne serait-ce que des événements informels dans votre entreprise euh, c'est des choses qui sont très appréciées euh, des influenceurs euh, même si j'aime pas trop ce terme là d'ailleurs qui sont en fait qui, qui, qui vont les faire prendre conscience qu'ils font partie d'une communauté d'échanges et ce sont des choses vraiment très faciles à mettre en œuvre euh, enfin très faciles à mettre en œuvre si on a un peu de temps et surtout qu'on sait comment faire alors maintenant qu'on a posé ses bases, qu'on a vu que ce qu'était le contenu web, euh, d'où il venait, combien de temps il avait mis pour s'établir, qu'il s'inscrivait dans un contexte de, de plus large de, de, de, de brand content, de content marketing, et qu'on euh, a vu comment il pouvait s'adosser en fonction de la marque et des tactiques, et bien maintenant nous allons voir les constats euh, sur le web en particulier. Alors mon premier constat, euh, je vais euh, brosser dans le sens inverse des poils comme un peu à mon habitude, c'est que le, le web pour moi il n'est pas mort. Alors tout le monde se souvient de ce, cet article enfin je suppose, euh, le web, the web is dead donc, euh, euh, qui était euh, publié par euh, Wired, vous le retrouverez facilement dans Google. Et eh bien euh, non, le, le web n'est pas mort dans, ce, dans cet article, ce que nous disait Anderson c'est que S'en euh, euh, était fini des navigateurs et que euh, tout allait passer sur le web des applications. Alors même si peut-être qu'à terme il aura raison, euh, d'autres l'ont prédit, hein, Jonathan Zitrain par exemple dans « The Future of the Internet » a aussi prédit que le web, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existerait plus, que qu'il euh, euh, euh, qu passerait aux mains de quelques entreprises, c'est déjà un peu le cas, euh, Google, Apple, euh, les opérateurs, quelques quelques euh, et quelques entreprises comme celle-là, qui ont effectivement pignon sur rue, et qui ont tendance à être tellement présentes, que ça euh, finit par cacher euh, très nettement le reste euh, du contenu, mais enfin on n'en est pas encore là, regardez... Euh, il suffit de, de regarder ce qui s'est passé récemment euh, sur les fuites d'informations au NSA pour voir qu'une euh, composante libertaire de l'Internet existe et, et, et perdure. Et que, mais simplement que le web évolue. Et que ce web, c'est clair, il évolue nettement, puisque aujourd'hui on est à peu près à 20% en moyenne de la consultation du web par le mobile. Alors, ça veut dire qu'il faut adapter et penser au mobile euh, dès le départ. Euh, pour, pour cela il y a des outils, euh, mais euh, aussi en même temps ça veut dire aussi que plus ça change plus c'est la même chose, c'est pas parce qu'on est passé euh, sur des applis qu'on arrête de consommer du contenu, c'est pas parce qu'on est passé sur des mobiles qu'on arrête de lire, c'est pas parce que qu'on euh, commence à consulter, à consommer un contenu ici et qu'on le finit là-bas qu'il faut arrêter de faire les choses. Euh, C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, euh, on peut aussi prédire assez rapidement une lassitude autour de, si, si les choses continuent au train actuel, euh, autour de la mise à jour des, des applications mobiles euh, sur, sur les différents types de supports, puisque même sur un, un, même, un même operating system comme iOS, on peut trouver des... des deux ou trois euh, différentes façons d'afficher de, de, de, de, euh, les écrans en fonction euh, des tailles d'écran, en fonction euh, des tailles d'appareil, en fonction de, de, du type d'appareil, est-ce que c'est un téléphone ou une tablette. Alors, donc le, le premier point, c'est ne, ne jetez pas votre site web, et faites-le évoluer, transformez-le en mobile, mais transformez-le également euh, en social, socialisez-le. Donc le deuxième point, et ça vous l'entendez tous les ans, c'est que les blogs sont morts. Et euh, on est fatigué d'entendre ça, que les blogs sont morts, il n'y a, a plus de contenu sur les blogs, il n'y a plus de commentaires, c'est fini, c'est plus là, ça se passe dans Facebook. Ben, c'est faux. C'est complètement faux. Ce qui est vrai par contre, c'est que c'est de plus en plus difficile. Et donc il euh, y a une concurrence de plus en plus acerbe euh, sur les blogs qui va vous obliger à vous positionner de façon euh, très pointue. Et donc, il va vous obliger à reposer toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure, euh, en quoi mon contenu est différent des autres, et pourquoi euh, Et pourquoi euh, va-t-il sortir du lot. Alors, le blogueur solo, il a tendance un peu à disparaître, ça dans les entreprises, je dirais, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle dans les entreprises, c'est que, comme on est dans une entreprise, on est plusieurs. Ou alors, vous êtes juste indépendant. Alors, indépendant, c'est plus dur, mais collaboratif, ça reste possible parce qu'en en fait, un blog, maintenant, nécessite un peu de charbon dans la chaudière tous les jours. Un à deux articles par jour, ça commence à devenir un peu exigeant pour des personnes seules. Euh, pour une entreprise, c'est tout à fait jouable. Maintenant, si vous avez un blog seul, euh, ben là, je vous invite à aller voir mon blog personnel, par exemple, antimuseum.com, euh, sur lequel je mets mes photos. C'est mon blog personnel, n'a rien à voir avec mon boulot, c'est juste pour me faire, me faire plaisir et échanger avec des amis, du monde entier, sur des photos, et eh bien, euh, j'ai probablement pas beaucoup de visites, et je m'en moque complètement, c'est pas, pas l'objectif, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas du tout de faire des scores, ce qui m'intéresse c'est de partager, d'échanger des commentaires, des gens qui like, etc. On, on se suit les uns les autres, on s'amuse et on se détend. C'est une autre chose, on arrête la course à l'armement. Une entreprise, c'est pas le sujet, elle cherche à développer aussi sa visibilité sur sa niche, ou sur son électora si c'est une entreprise B2C, et, euh, et donc ça va requier, requérir euh, un travail plus collaboratif, qui est de toute façon euh, la, la façon euh, très nette dont euh, je conseille les entreprises de mettre en place, euh, avec laquelle je conseille les, les entreprises de mettre en place le, le blogging corporate. Alors le quatrième point c'est qu'il faut tisser des partenariats, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut pas se limiter au blog, le blog c'est un moyen mais c'est un outil, mais il faut aussi euh, également euh, aller de l'avant en parlant aux autres et en essayant de tisser des liens, créer des, des labels, créer des, des communautés. Alors, euh, ensuite, euh, vous ne focalisez pas sur la dictature de la visite. Euh, vous n'êtes pas là pour faire des scores, ni apparaître au euh, hit parade des meilleurs blogueurs. Euh, des fois, avec une niche, euh, surtout quand on est en B2B, et bien ça suffit, mais de quoi déjà être content. Euh, il faut aussi sortir de cette histoire d'articles faciles. Quand on est une entreprise, il faut faire attention à ce qu'on écrit tombez pas dans la facilité, c'est certain, il y a des articles qui vont faire justement dans la dictature de la visite, mais euh, vous n'êtes pas obligé de publier sur le dernier feature de Facebook uniquement pour paraître au top du top, C'est pas forcément intéressant, donc réfléchissez à ce que vous faites. Euh, par contre, une, une erreur que je vois souvent commettre dans les entreprises, c'est au contraire de faire trop d'articles de fond. Alors, trop d'articles de fond, ça, c'est trop dur. De temps en temps, il faut faire aussi un peu de curation, aller chercher les articles des autres, les commenter, etc. Et ce qui va aussi améliorer votre capacité à lier avec les autres, parce que plus vous liez sur d'autres sites, sur d'autres blogs, et plus vous allez vous faire des amis, et plus vous allez rentrer dans des, dans des esprits de communauté. Et puis, les commentaires sont morts, paraît-il, et il m'a suffi d'écrire un article sur les blogs ne sont pas morts, ce qui est mort selon les commentaires, pour en avoir 44. Donc c'est vrai et c'est faux. Si ce que vous écrivez est vraiment passionnant, et vous verrez notamment en B2B, c'est un petit peu différent en B2C où là les commentaires ont tendance à parfois être un petit peu bas de gamme et vont réclamer plus de euh, modération. Et quand les quand vous avez moins de commentaires sur Facebook, vous les euh, sur euh, le blog, vous les avez sur Facebook et puis vous avez maintenant euh, même des petites astuces technologiques de euh, de ce qu'on appelle des plugins dans WordPress qui vont vous permettre d'intégrer les commentaires Facebook directement dans le blog ce qui va euh, résoudre ce problème et puis bon Facebook euh, vous faites pas de soucis il prendra pas les visites, c'est autre chose dans Facebook il n'y a, a pas de contenu c'est juste de c'est très superficiel ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien mais ça veut dire que c'est beaucoup plus superficiel et beaucoup plus euh, centré sur le loisir c'est ce que définitivement ce qu'attendent les gens alors, le troisième point, ce que je vois, c'est que le web est toujours aussi mal compris. Il suffit de voir comment est structuré un site corporate. Et, et, et même quand on l'échange, il y a toujours quelqu'un derrière vous qui va remettre ce qu'il y avait avant. Euh, les, les sites corporates adorent, et les, les, les, entre, les, les équipes corporates adorent les sites où il y a des images et où il n'y a pas de lien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai... Ça doit être une, certainement une haute une idée de l'esthétique, mais c'est aussi très inefficace, hein, parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne Internet. Et c'est pas comme ça qu'il a été créé. Il a été créé par le web. Le web, comme son nom l'indique, c'est une toile en anglais. Et www, World Wide Web, et surtout http de slash ce que vous tapez tous les jours quand vous... vous remarquez, les utilisateurs oublient souvent de l'enlever, il n'y a pas besoin. En fait, c'est le, le protocole par, par, par défaut de de, du, du web. HTTP, c'est Hypertext Transfer Protocol, c'est-à-dire que le web, il fonctionne par les liens. Google fonctionne par les liens, c'est comme ça qu'il référence et qui vous donne un page ranking. Hein, c'est les liens. Que vous avez dans votre site et que vous donnez aux autres, et si vous ne donnez pas des liens aux autres et les autres ne donneront pas de liens sur vous, si vous n'avez pas compris cela, cessez de faire du contenu sur internet, vous n'avez rien compris, c'est comme ça que ça fonctionne, que vous aimiez, vous n'aimiez pas. Et donc, si vous créez un site uniquement avec des images, vous ratez, vous ratez, vous passez à côté du contenu sur internet, vous n'avez rien compris. D'ailleurs, euh, bon, je, je n'insisterai pas sur la façon dont les uns voient les autres. Il y a un, un directeur digital qui me confiait que quand il rencontrait les gens du métier et qu'il leur parlait du web, ils voyait leurs oreilles qui fument. Il y a encore une méfiance euh, euh, réciproque des uns vers les autres qui n'a pas lieu d'être. Le web, c'est le business. Le business passe par le web. Dans les 5 ans et dix 10 ans qui viennent, vous verrez toutes les entreprises fusionner, leur business sur internet et leur business offline. Peut-être pas celles qui font des boulons de 12, peut-être qu euh, que ça mettra 10 ans au lieu de mettre 5 ans, mais vous allez avoir progressivement tous les métiers qui vont s'y mettre. et ce qu'on appelle la fameuse digital transformation, transformation digitale. Et je peux vous dire que pour toutes les affaires sur lesquelles nous travaillons en ce moment, c'est un sujet à l'ordre du jour et qui est très important. Le quatrième point, c'est l'UGC dont j'ai dit qu'il était très important et pas nouveau, il est pas nouveau certes, mais si je reprends les chiffres de Forester, qui nous ont autorisé d'ailleurs fort gentiment à reproduire dans notre livre « Les médias sociaux expliqués à mon boss », pardon, « La communication digitale expliquée à mon boss », eh bien, c'est pas si évident que ça quand même, l'UGC, parce que vous allez avoir plus de gens qui regardent les trains passés, pour reprendre le mot de « Negro Ponté », que de vaches qui vont rentrer dans le train, c'est toujours ça. Et je trouve même que les chiffres de Forester sont très enflés par rapport à la réalité. C'est parce qu'ici, on intègre également euh, tous les chargements de vidéos et de, et de photos qu'on va pouvoir mettre sur Instagram. Et là, donc, du coup, on met à, au même niveau des échanges de contenus qui ne sont pas au même niveau. On mélange des choux et des carottes. En fait, c'est simple pour imaginer le taux de contribution réel sur des contenus quand c'est impliquant, n'allez pas au-delà de 0,1 à 1% d'une population. Jamais au-delà de 0,1 à 1% d'une population. Et partez du principe que partager, c'est difficile, et faire partager, c'est difficile plus, et vous aurez donc une bonne surprise, plutôt que de partir du principe que tout est facile, et que euh, vous ayez du mal justement à retrouver cela dans les résultats. Alors je vous laisserai... Euh, Regardez ça aussi à euh, tête reposée euh, sur le site de Forrester, hein, vous avez euh, le, le fameux Consumer Tonographics Data qui va vous permettre de comparer les cultures, mais vous allez voir aussi de grosses disparités entre euh, les États-Unis et l'Europe, entre l'Europe et la France, qui est la France se situe comme d'habitude toujours à peu près dans la moyenne de l'Europe, mais moins bien que UK et mieux que l'Allemagne, hein, toujours un, un peu classique entre les les différents pays d'Europe donc euh, ce qu'il faut retenir c'est que l'UGC c'est pas pour tout le monde et, et on va voir aussi c'est pas pour tout et euh, qu'il y a des grosses disparités européennes et mondiales alors ensuite sur le fameux multimédia euh, qu'est-ce que, effectivement, euh, il faut mélanger toutes les techniques dans le contenu, j'ai insisté sur l'importance du contenu écrit, hein, il faut pas oublier non, quand vous faites une vidéo ou une, un podcast un, un, un, un, un, un, une interview enregistrée vous êtes quasiment tout le temps obligé de rajouter le texte de transcription qui va avec, sinon vous ne ferez aucune visite, ou quasiment aucune. C'est le texte qui va vous amener le référencement, qui va ensuite amener sur la vidéo ou sur l'audio, la, qui sera écouté en général euh, dans des proportions bien moindres, sauf quelques exceptions... Euh, de, de vidéos virales mais qui sont souvent accompagnées de très fortes campagnes de publicité de promotion ou voire des achats de euh, massifs de, de présence sur YouTube. Alors la photo fait partie euh, des choses qui sont faciles à intégrer par rapport à la vidéo on va la voir tout à l'heure. Euh, bon déjà il y a, je dirais il y a deux grandes familles il y a le partage facile qui est beaucoup euh, intégré dans le B2C et qui va euh, faire énormément euh, autour des événements, euh, beaucoup de cyberbabillage, mais très très peu de profondeur. Et puis vous allez avoir les partages en ligne, des vraies photos. Alors là, avec euh, une différence qui s'est révélée très très récemment, euh, c'est que Flickr s'est tiré une balle dans le pied, enfin c'est Yahoo qui s'est tiré une balle dans le pied en changeant l'interface de Flickr, ce qui a eu pour effet de, de diminuer très nettement. Les partages de photos et, et les, les échanges de photos. Alors, paradoxalement, il y, a, il y a nos amis italiens qui restent très très très, nos amis photographes italiens qui restent très actifs. Et puis, vous allez voir euh, justement le partage qui a shifté entièrement sur Google sur les communautés euh, qui sont très très dynamiques. Si vous, si vous avez des partages de photos à faire, je vous engage à le faire dans les communautés de Google c'est très efficace. Et puis, les blogs, bah, je vous invite à voir mon blog anti euh, qui va Faire beaucoup de partage. Euh, mais bien sûr, n'oubliez pas d'agrémenter vos blogs de photos. Par contre, faites attention dans les entreprises aux droits liés à la photo. Hein. Euh, un blogueur personnel peut peut-être s'en sortir euh, d'une injonction de, de retrait d'image ou d'un copyright infringement, comme on dit aux états unis Mais si vous avez enfreint le copyright, justement... Euh, et que vous êtes une entreprise en général, ben, vous vous exécutez, et c'est 10 000 euros l'amende en général, que si vous ayez pris une petite ou une grosse photo à Getty Image, c'est 8 000 à 10 000 euros l'amende, donc euh, il vaut mieux faire attention. Le rapport d'étonnement sur la vidéo, et eh bien la vidéo euh, c'est pas neuf en fait, hein, euh, tout le monde croit que ça, ça sort de... Ça sort de, ça vient de sortir. En fait, c'est quelque chose quand même qui n'est pas tout nouveau. Moi, j'en fais depuis 99. Alors, hein, vous voyez, en professionnel, hein, depuis euh, 99, mes premières expériences euh, à l'époque euh, chez France Télécom. Euh, L'explosion de la web TV et, et contrairement à ce qu'on pense, ça marchait pas si mal que ça parce qu'il y avait des technologies euh, comme Real Media, Real Media qui permettaient de s'adapter à la bande passante et qui étaient vraiment très très bien fichues. Le seul problème qu'on avait, c'était qu'il n'y avait pas grand monde sur Internet. C'était surtout ça. Mais l'explosion de la Web TV, on l'a vraiment vu arriver en 2008, ce qui est un peu logique, parce que c'est arrivé à cause de YouTube. C'est ça qui a vraiment démocratisé la Web TV. Et puis donc, du coup, les entreprises sont mises à faire de la Web TV aussi. Des fois, euh, des fois à bon escient, des fois un peu à côté de la plaque. Et, surtout, euh, et là, je vous renvoie vers les écrits de Fred Cavaza, Et des fois aussi, pour rechercher le buzz à tout prix, ce qui me paraît euh, pas toujours une très bonne idée, notamment quand on est des marques sérieuses, et notamment dans le B2B. Alors, euh, cette TV connectée, elle a même évolué vers le deuxième écran, Bon, on, et, et la télé connectée, mais là on en est encore qu'au balbutiement, même si on voit aux états unis euh, et je l'ai vu personnellement, euh, notamment au musée d'histoire naturelle à New York, vous avez déjà des, des responsables web qui euh, intègrent entièrement euh, la télé connectée dans leur dispositif euh, d'usine site. En France, c'est clairement en avance de phase, on n'en est pas là. Euh, alors, après, la vidéo, c'est un peu aussi euh, la double vitesse. Il y a Norman et ses copains, il y a Tipex et Orangina. Euh, Orangina, c'est bien, ça fait une super vidéo virale, euh, euh, extrêmement bien faite. Euh, bon, après, quand on connaît le budget, c'est déjà, euh, ça fait réfléchir, hein, puisque c'était des vidéos qui du coûtaient certainement pas loin de 2 millions d'euros. Et puis, euh, mais pour faire de la vidéo euh, en entreprise, Pardon, j'ai glissé sur le, le slide, donc je vais revenir en arrière avec mes excuses. Mais euh, le, le retour d'expérience, c'est que euh, ben, ça a l'air facile et rapide et ça flash et c'est là, mais ce n'est pas facile pour tous, c'est notamment en UGC. Et là, je peux vous dire il y en a quelques-uns qui se sont cassés les dents, dont moi d'ailleurs, en croyant faire des concours en vidéo et que tout le monde allait partager les billes et finalement de s'apercevoir que c'était pas le cas. Mais il y a eu d'autres cas euh, aussi. Euh, J'ai vu notamment euh, aux Etats-Unis chez National Geographic, qui est la, la grande chaîne euh, d'histoire naturelle que vous connaissez bien, qui a une euh, une semaine dédiée aux requins qui s'appelle Shark Week, qui est vraiment très très populaire aux Etats-Unis. Et Shark Week, euh, ils ont essayé de faire... Euh, comment dire euh, des, euh, des partages de vidéos comme ça en ratant complètement alors que pourtant sur la photo ils réussissent très très bien donc les concours photo très bien euh, la vidéo c'est un petit peu dur et alors les podcasts de, surtout depuis que depuis que Apple a changé euh, euh, a changé iTunes et qui a séparé iTunes des podcasts ça devient complètement impossible et même les gens qui adoraient les podcasts comme moi euh, commencent à avoir du mal à, à, à les charger alors les concours UGC donc voyez ouais, a... Oubliez ça. Et puis, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que finalement, les web TV de l'entreprise, souvent, elles patinent un peu. Alors, comme j'ai dit, sauf à utiliser des, des, des combines peu, peu recommandables, comme le la, la vidéo qui se lâche tout seul et qui, et qui tourne en boucle. Et puis surtout, arrêtez de chercher le buzz à tout prix. Ça, c'est le truc qui ennuie et qui casse les pieds à tout directeur digital. Arrêtez de chercher le buzz à tout prix. Et là c'est en l'occurrence euh, peut-être un mauvais exemple parce que c'était pas vraiment un buzz qui était, qui était voulu, mais enfin, un, en même temps c'est un peu euh, aussi un service euh, relations publiques qui, qui essaye de se faire plaisir et, et qui a dû bien se faire plaisir d'ailleurs avec une vidéo fort bien faite euh, et, et fort, très, fort révélatrice du changement qui est en cours, euh, d'ailleurs je les remercie personnellement de l'avoir faite parce que je l'ai gardée précieusement elle va me servir à essayer à expliquer justement aux entreprises pourquoi la transformation digitale est importante également dans les RP et puisque ça vient d'un service de RP ben c'est très bien après par contre on se demande pourquoi on fait une vidéo comme ça alors certes elle était euh, la vérité de l'histoire c'est que c'était une vidéo qui était destinée à l'interne mais euh, la réalité des choses c'est qu'elle était postée sur internet et donc là il faut faire un petit peu attention à ce genre de choses mais ça, c'est un exemple un peu involontaire, mais on a beaucoup d'exemples volontaires. Je vous invite à lire l'article de notre ami Cavazza sur ce sujet, sur médiasociaux.com. Alors, mon retour d'expérience sur les podcasts. Le, le podcast, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment dans le, en tant que blogueur, y compris dans le cadre professionnel, parce que c'est très facile de structurer une interview euh, oralement, euh, en général, je fais, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes pour structurer euh, sur le papier euh, mon interview et poser mes questions. J'interview la personne au début, je structure mes questions, je, je l'interview et après on va faire une, une transcription euh, qui va permettre euh, ensuite de, de, de, de, rendre, de faire un rendu écrit qu'on va storifier un petit peu plus, parce qu'en général, le langage parlé n'est pas exactement le langage écrit, donc on va, on va l'adapter un tout petit peu, mais sans en trahir le sens. Et puis, en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que c'est rapide, c'est facile, bien entendu, ça permet de mémoriser rapidement l'interview, et puis fournir un bon script, si l'interview est bonne, bien entendu, si elle est mal préparée, c'est nul. Elle est podcastable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, notamment, vous avez des plugins comme Blurbreak qui permet sur WordPress de créer un podcast directement sur iTunes, et même remarque que pour les vidéos, c'est que pour retrouver les podcasts, c'est un peu le sportif derrière. Et puis côté face, bah, même chose que pour la vidéo, euh, c'est rapide s'il n'y a pas de montage, mais si vous faites du montage, là, vous allez ramer. Euh, mais je vous conseille quand même Audacity, si vous, vous, si vous cherchez un logiciel pour le faire, mais vous verrez que vous pourrez passer facilement du temps. Alors, essayez d'éviter les gens qui font trop de E, de 1, de on, de et qui bégayent, c'est... Vous êtes obligé de faire beaucoup de montage pour que l'interview ressemble à quelque chose. Les podcasts, on sait difficilement où ils sont. Et puis Si vous êtes en Android, là vous oubliez parce que c'est tellement compliqué que même Einstein n'a pas trouvé. C'est facile, mais bon, si le téléphone est mauvais, eh bien, là, la, la, la qualité va être très très mauvaise. Donc maintenant, j'ai résolu ça en passant par la conférence téléphonique. Et en passant par la conférence téléphonique, je vais pouvoir enregistrer mon interview et avoir une qualité maximum si l'utilisateur n'utilise pas un mobile. Mais utiliser un téléphone fixe. Alors les visites, là, vous oubliez, c'est pas là que vous allez faire des scores, c'est trop très, très dur. Donc le, le podcast, c'est bien, ça anime, c'est sympa, ça bouge. Mais n'espérez pas faire des cartons avec ça. C'est surtout un outil qui va vous permettre de structurer vos textes. La web radio, alors là c'est le cran supérieur, c'est encore mieux. C est, c est, mais par contre, ça va être cher si c'est professionnel. Là, je vous conseille en France, il y a, il y a deux, deux experts. Il y a, il y a Willow Bees, il y a Moustique qui font ça. Euh, et puis après, il y a des outils... Euh, il euh, y a des outils euh, comme Saouti, par exemple, qui vont vous permettre de faire ça euh, vous-même. Personnellement, j'ai, en entreprise, beaucoup essayé ce genre de, de tactique. C'est très exigeant, euh, c'est très très très exigeant. Donc, euh, si vous le faites vous-même, vous allez voir, c'est pas facile. Faites-vous accompagner de, de spécialistes ou d'experts euh, qui, euh, qui vont vous aider à structurer ça. C'est un métier. Et puis euh, en UGC, c'est des très gros challenges, parce que vous allez devoir euh, faire euh, et mettre aussi une très grosse surcharge sur les équipes en interne. Donc faites attention, c'est très puissant, c'est très beau, euh, c'est génial quand c'est bien fait, mais c'est pas facile à utiliser. Alors les événementiels, bah, ça aussi c'est une évidence du web, euh, une évidence des médias sociaux, euh, c'est que euh, les événementiels sont des sources de contenu fantastiques. Euh, des sources de contenu à cause des présentations, des, des keynotes, des tables rondes, euh, notamment en B2B. Euh, et puis, euh, surtout, vous allez pouvoir, avant, et pendant, et après, euh, interviewer des, des, tas, des tas de gens. Voilà. Alors, après, ça demande aussi une certaine rigueur dans l'organisation. Là, je vous renvoie aux médias sociaux, expliqués à mon boss, où on explique tout ça. Et puis, euh, pour faire un, un zoom plus particulièrement sur le B2B, eh bien, euh, moi, j'estime cl clairement que... Euh, sur les médias sociaux, le B2B c'est vraiment euh, la voie royale parce que il euh, n'y a pas de risque, bon, sauf cas particulier, il euh, y a très très peu de risques à avoir un bad buzz, il euh, y a une équation totale avec le marketing B2B, et, et avec euh, parce que le marketing B2B c'est quoi C'est montrer et prouver qu'on est le meilleur, donc euh, si vous voulez faire du blog, euh, ben, c'est idéal. Euh, les communautés sont petites, mais coopératives et enthousiastes, euh, et puis il y, y a un risque assez faible. Alors regardez ce que fait Octo Technology dans ce terme, Orange Business Service, avec les, les blocs que j'ai moi-même contribué à créer euh, il y a déjà 6 six ans, 6-7 six, ans. Alors ça permet de sortir du cadre, euh, et, de, et puis de faire une bonne adéquation entre technique et contenu de marque aussi, et, et, et puis nouveau, euh, ça c'est des choses que j'ai expérimenté, que je, je développe en ce moment, c'est qu'en développant un bon contenu, eh bien on va pouvoir attirer des visiteurs et euh, même avec, au travers de Marketing Automation, faire du retargeting et pouvoir euh, faire rentrer ces utilisateurs dans un cycle d'emails qui vont les amener à des call to action, à les faire rentrer dans des webinaires, à les faire rentrer euh, dans des visites, etc. Voilà, un petit bonus, alors on revient sur le point du départ et là je vais... Euh, revient donc sur mon sur mon, ma courbe de digestion c'est que euh, on a une phase d'amorçage euh, donc euh, j'ai décrit de 95 99 une zone de digestion que j'ai déjà décrite et puis cette généralisation qu'on voit aujourd'hui avec à mon avis trois types d'utilisateurs parmi les entreprises. Les experts qui sont très très peu nombreux, ceux qui savent tout l'intérêt du contenu, qui savent le manipuler, qui savent le gérer, qui savent le faire vivre. J'ai parlé d'autotechnologie dans le B2B, ça fait partie des experts. On va avoir également des gens comme Red Bull qui eux sont allés jusque le brand culture, Nike et des gens comme ça. Mais... C'est pas forcément le cas de tout le monde, et en fait on va avoir surtout beaucoup de newbies, des gens qui vont arriver sur le marché du euh, du contenu web et qui savent pas trop euh, ce qu'ils font, donc euh, ils vont essayer de tout sous-traiter et pas et, et de pas, comment dire... Euh, impliquer les équipes en interne et au lieu de prendre un accompagnement pour faire ça euh, et là c'est une erreur parce que ça finit par coûter très cher puis surtout ça n'a pas grand rapport avec l'entreprise et puis euh, et puis alors on va voir aussi les zombies qui font ça, on ne sait plus pourquoi, il n'y a plus de tweets, où on va voir beaucoup de tweets euh, qui sont faits par l'entreprise elle-même, ça finit par devenir des intranets qui sont sur internet, donc faites attention à ça, évitez, euh, évitez le shaddock, évitez de pomper pour pomper euh, réfléchissez à ce que vous faites, positionnez votre contenu, rendez-le différent des autres et posez-vous les bonnes questions, euh, notamment, euh, euh, revenez, euh, là je vous invite à lire le chapitre 2 de, à mon boss, de, de la communication digitale expliquée à mon boss et reposez-vous les bonnes questions de savoir, même si vous avez euh, fait des choses et que vous savez comment les faire, de euh, savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites, euh, en vous reposant ces questions et en vous les reposant régulièrement pour remettre en cause et remettre les choses euh, sur le, le métier, sur l'ouvrage sur le métier. Alors en conclusion, les cinq points à retenir absolument, et là on arrive quasiment à l'heure de présentation, ben, c'est qu'on est dans un environnement en constante évolution, euh, qu'il faut faire du contenu de marque parce que, sauf quelques exemples euh, particuliers euh, qui présentent moins d'intérêt mais euh, des marchés vraiment euh, trop pointus, mais, euh, mais ne pas oublier les fondamentaux et euh, du pourquoi euh, surtout vous le faites et les fondamentaux de votre marque, pensez à la culture et de vous démarquer et ne pensez pas qu'une fois que vous avez rentré vos bon, contenus sur internet ça suffit, il faut aller au-delà, et puis expérimentez mais ne croyez pas au miracle et au fameux euh, good buzz qui va arriver euh, comme par miracle et puis n'hésitez pas à aller sur amonboss.com euh, pour euh, lire, poursuivre votre lecture euh, et vous, euh, vous abreuver des différentes tactiques qui vous permettront de positionner votre contenu de manière originale. Et voilà, merci de votre attention, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur visionarymarketing.com et je vous souhaite une bonne journée et de bien profiter de tous ces conseils pour développer euh, votre contenu digital.